Je... Je n'y crois pas. On va rencontrer le dieu carton. Je, je, je commence à fort chaud ici. Jouer avec ça. Nous y sommes... Non, merde non, merde non, merde non, merde cher garde, montrez moi le chemin de de votre saint Catherine. Le pouvoir infini Si le chef de carton, je peux se tuer. Je pense pas qu'ils soit encore là, Mario. En non, euh, je sais pas c'est pourquoi j'ai ouvert ce Je pense que c'était pas. Oui, on dirait qu'elle a été possédée. Euh, les gars. Oh non, c'est pas possible. Le jeu carton a été ouvert. Qu'est-ce qui va nous arriver? Nous sommes finis. Alors, regardez. Les gars, évacuez tout le monde dans le bunker Maintenant Une patate, deux patates, trois patates, quatre Mario, pourquoi tu dégages tout aujourd'hui Suivez-moi. Le à moi, s'il vous plaît, le pouvoir infini. le sang Monsieur, tu plus moi de ta puissance Ça suffit Attends mais Non c'est trop Attends ah <coughs> Idiot Des survivants, c'est un côté, c'est comment, garçon? Oh, quelle belle trouva, Terence! Oui, tu me sont passés? Et tu me joues à une chou. Un vaisseau trop cool. Le super gardien nous a appelé la force de gardien une fois de plus. Nous sommes allés chercher dans notre super cachette. Sous notre matelas. C'est là où vous l'avez caché nous allons sur Mélanie. et sur... allez maintenant, allez, monter sur nous, j'ai toujours voulu dire ça, comment on voit avec ce truc, appuie simplement sur des plutons, oh, c'est bon, je peux venir aussi, regarde Mario, ça devant de nous, donc si on remonte avec toi, je pourrais tout faire plein. Ouais, c'est suffisant. Allez monte. Parce que les satures, les, les gars, nous allons passer le portail. Ça nous emmène où le garçon est au grand de la. Tout semble bizarre. Ça me rappelle de une plus luche commerciable à ou pour quelconque. Bienvenue dans le grand en-delà, le lien entre les dieux. La légende se rend compte que c'est une dimension magique qui connecte tous les univers. Je comprends. Ce truc bordel! Il me semble familier! Euh, okay. Pourquoi il y a de la lumière rouge qui sort de mon carton de truc pour PC? Alors, c'est sûrement rien. Maître à nouveau devant de là nous a montré le chemin. le joker ma bah part bon, je serais pensé que je serais témoin de pouvoir finir alors on saurait Mélanie. vous vous y allez nous devons trouver un moyen de fermer ce carton. Ouais, c'est pas si gros, ce sera pas si facile de le fermer. dis moi vas-y. Ouais, c'est vrai, je sais pas si c'est impliqué de trouver nos amis. Ah ouais, c'est vrai, trouver nos amis. On va dire à l'intérieur des toilettes de Mario Et il cherche rien de Écoute ce truc. Alors les gens sont vrais, c'est un anti Après que les mêmes deviennent trop confus et ils devaient s'effondrer. Moi je n'aime pas la manière qu'ils nous regardent. Une idée pour euh, faire les gars. Ouais. Qu'est-ce que tu fais Oui on va se checker sur cette cible. On va se frager Bien joué, vous savez, SMG Free. Qu'est-ce que tu fais C'est incroyable. Incroyable. Ouais, c'était bien. Les gars, les énergies des ensimmibles est très instable. Je vous conseille de ne pas utiliser un nouveau. Ouais, ouais, ouais. Hé hey, C'est le morceau d'un univers détruit. Oh, peut-être que Mélodie est finie dedans Je n'aurais pas vu une fille pastèque par ici. Pourquoi bon, le pourquoi moi Je ne crois pas, la nature en scène. Ah, il y a quelque part dans le barrage. Continuez à chercher. Oh. Au ah. revoir! Tendu en... Oh, maman, regarde le dessin que j'ai fait. Oh, c'est bon, mon fils. Je suis tellement de fier de toi, fils. Bon, tu me rends tellement heureux. Ah, vous la farce. Dégage, j'ai peur. Ma Mario, tu comprends pas que c'est d'être baigné par le Dieu Attends. Oh désolé Mario, ce n'est pas ce qui m'a pris. Hé, hey, regardez. Je savais qu'il serait là. L'univers que j'ai créé juste Avant que ce soit ancien. De... Mais ne t'inquiète pas, mon pote. Je vais le réparer et après nous vivrons jamais. Ah mais c'est moi, elle s'aime tuer fort Rentre avec nous oui, je... Cette ouïe foufou elle va nous tuer Mélodie, tu t'entends Tu t'attends quoi, à Rien, hein on meurt Moi, critique à l'aide gauche. On peut Je mourir le vaisseau. À trop dégâts. Ça ne bouge plus. Les objets vont le vaisseau. descend. Oh, on est si proche de la de vainque. On peut encore les gars. Les objets fait énergie. C'est pas bon pour nous. Hum. Les objets Oui, je le sens. Ouais. Mais gars, ça me tue, Mélanie. Le jeune Mélanie, retourne oui. le tes parents. Tu ne sais jamais qu'une née, Oui, Mélanie, nous, on nous a oubliés. Quoi Mais je n'ai oui. pas non pas. Normalement. Mauvaise fille. Même Paul. Oui. Yes. Laisse. Salut, Mélanie. c'est si je pas cas des Tu m'as laissé mourir. Non, j'essaie de te sauver, mais. Mais tu ne l'as pas fait. Non, mais j'ai. J'essaie de devenir plus fort pour. Toi, forte Tu n'es même pas contre ta... tes pouvoirs de vin. Tu es faible. Et tu es faiblesse m'a tué. Exactement que ça tué toutes tes amis. Non, s'il te plaît. Je suis désolée. Je suis désolée. Vous êtes enfin réveillé Qu'est-ce qui s'est passé Tu te souviens pas Vous êtes devenu dingue et ils nous ont fait exploser Ah oh ouais c'est vrai Je suis désolé, je suis tellement désolé les gars. Cette force était quand même trop bien. Attends, qui es-tu Oh je suis SMG0 et bienvenue dans ma enbreu demeure. SMG0 Oh là les gars, essaye de ne pas aller trop fort. J'ai n'a pas besoin de repos. C'était pas le gisé qu'on a affronté tout à l'heure. Comment Oh non Je. je. Je vous ai blessé Je suis vraiment désolée. Attends, calme toi, de quoi tu parles Ce n'est pas parti. Et je ne serai jamais seul. Ah, ça, était mon ami. Il sera toujours mon ami. Il m'a dit que je sais la force de l'accomplir. Je vais donc t'arrêter. Ah, je vais t'avoir. Il y a longtemps, il y a fait simplement frais et moi. Mon avatar est mon meilleur ami. Et tout allait bien jusqu'à. je pensais que c'était la fin quand un Miracle était arrivé à détecté du carton m'avait invoqué. Et simplement prier que tout revienne au normal. Et j'ai eu rencontré un de mes amis les plus précieux. Nice! Ensemble nous avons créé le cimetière d'internet. Et recréer le cycle des vies des mines afin de couvrir les nuls qu'on on peut. Et tout était redevenu parfait. À part avec moi tu m'as créé tu dois me réparer comment mm. je comment de nous, nous parfait bien sûr je... c'est simple mais je veux avoir plus de force C'est bon, c'est bon On peut régler ça Tu dois simplement me rejoindre. Peu importe ce que tu fais, on peut toujours régler ça. Oui, nous en devons nous faire, toi et moi nous en devons nous faire passer ensemble. Nice, je te prendra jamais Ah oui, la seule chose que je me souviens après avoir foudonné avec Nice. Mais vous il ici. C'est plutôt calme ici, mais un peu vite. Alors, comme Melanie a vaincu que, que procéder et il doit être séparé de 0 et... Essaie c'est, c'est la mais Ah non oh, Non, non, non, non, non, non Quoi Qu'est-ce qu'il y a Pour que Jonas ait ici, il faut que tu retrouves... Euh, une tu retrouves Trouve une cachette, maintenant Et salut est à zéro, tu vas revenir avec moi Tu je n'ai pas obligé de te faire ça Regarde, on a que de notre ancien univers Tout est parfait Parfait, ta ce bout de terre flottant au milieu de vide cosmique parfait? Non, on doit fusionner et finir tout ce qu'on a commencé. Nous on devons récupérer tout notre ancien univers. Mario n'est peut-être pas le gars le plus intelligent de cette pièce. Mario, il sait que tu dois nous rendre mélonie Attends ton tour Mario, j'aurai toujours besoin d'un avocat après tout ça Oh non, Mélanie Je trouve que 4 SMG, ça fait beaucoup, tu trouves pas Peut-être qu'on peut réduire le nombre Mélanie, s'il te plaît Non, Dieu merci. Regarde Mélanie, récupère ton stupide corps. Je fais juste besoin de toi pour retrouver une et le du garçon. Non, non, je peux le voir on n'a pas besoin de faire ça. On a besoin de revenir dans un monstre. Il n'y a pas de mime à utiliser ici. Ah y'a une idée. On ne peut pas rien faire. Courez ah, Non, non, non, je vais se faire manger Arrête ça maintenant ou je t'arrête Je suis en unité, enfin tu es en compte avant de mourir. Les gars, regardez C'est notre vaisseau En oh, moins qu'il reste. Allez, peut-être qu'on pourra peut encore une Bon réflexe Mario. Vite dans le vaisseau. Allez, allez. Fonctionne, fonctionne. fonctionne. Ça sert à rien, Mario. Le vaisseau est détruit. Tu es là. Mais tu veux par le vaisseau Oh, tu m'as manqué aussi mon garçon. Qu'est-ce que j'ai fait le temps pour le rentrer On va partir en dehors de ce flotant. flottant. On doit partir ce, ce terre flottante. Ça fonctionne T'as l'air Mon garçon, je suis tellement fière de toi. OK, c'est l'heure de partir, loin d'ici, c'est parti. Yeah, yeah, mais on est Alors, nous allons préparer, nous sortir de là Les gars, enfin, on peut vous voir. Non, tout le monde est arrivé là Non, nous allons le problème d'un SMG fort à 0,0, il a tué Mais non, mais quoi On est ça. Mais nous va pouvoir sortir de là. Maintenant On peut pas renfermer le carton alors donc à la place on va tout faire exploser. Alors sortez vite. Nous allons mettre un peu de notre maximum. Ah ça va sortons d'ici. Est-ce que tu peux? Tout détruire. Oh, oh. quand tire. Ah, il passe quoi oh, On est encore en vie. Pas pour longtemps. Mais avant que je sache... T'es un très bon. ami. toi, toi, toi, Attends, c'est vraiment toi? Waouh Mélanie, tu as fait ce dessin. Tu, tu as du talent. C'est toi, tu m'as tellement manqué. Il y a tant... des de choses que je dois te rencontrer depuis que. Attends, où ça nous. Je pense que tu sais déjà. Non oh mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas encore... Moi ouais, encore. Tu peux pas encore choisir de repartir si tu veux. Mais si je fais... Je devrais encore te perdre. Euh, En fait, ouais. Mais si tu restes, tu ne pourras pas sauver nos amis. Comme tu t'es dit, c'est ton choix. Je un jour avec Je serai juste à t'attendre, Mélanie, et apporte-moi un autre dessin la prochaine fois. On dirait que tout ce beau a attiré l'attention des visiteurs Et là, c'est un c'est anti mims détruire zéro, je pour le on est presque tous tués à commande. on a besoin de pouvoir. Eh les gars, faites quelque chose On doit avoir un autre moyen, c'est M.Fouille, on doit chercher plus au profond de nous-mêmes. T'as raison, mais bref, la vraie phrase se trouve là-dedans. Thérèse, je sais ce que c'est, mon garçon, mais on a besoin de toi pour sauver le monde. Angel Thérèse. C'est okay, so, uh, yeah. ça Allo Les gars les gars On ne peut pas retenir la banque plus longtemps Vous pouvez nous sortir ici Allez les gars, allons-y Attendez, on doit y aller Laisse-les partir! Mais notre temps est fini! Il est en train de faire notre échec! Je ne suis pas un échec! Nous sommes les vrais Mingaciens! Nous sommes sur le point de créer un nouveau univers parfait! La puissance du chien! Et nous sommes à tenir! C'est mon ami Naz, mais je ne peux pas te laisser faire ça! Je vais réparer, t'inquiète pas, je regarde juste regarde! Et nous allons tout réparer! Le temps de Tenez-vous bien. C'est la sortie. Nous, nous allons pas y arriver. Ça ne peut pas être à la fin. Non, c'est censé, genre, ensemble, de, de créer un nouveau univers. On est ensemble, nice. Et c'est suffisant. Allez, mon pote, on y va. Je pense que Fred nous attend. Mario, smg One et tout Oui boss Bon, il y, y a tout le monde. <rire> c'est bon, hey, vous êtes revenus sans et sauf Non, non, je, je pense pas On a vécu des choses, cette année, et beaucoup grandis, Bien sûr, ce que nous avons tout fait, mais nous nous sommes toujours réveillés la, euh, à l'avance. Avec nos rêves, et on en aidant les autres, en simplement faire ce qui nous rend heureux, et même que ce n'est pas être à J'en ai vraiment parti. Nous regardons l'extrait à chacun. Alors nous avons le souhait de se déplumer. peu importe ce qui se passe. De nouveau, sommes. Nous serons toujours l'un pour l'autre. Félicitations les pour ton diplôme, mais l'année... Ça a fini à la si vite. Ouais, être badass ça veut que c'était ma femme. C'est vrai qu'on s'arrête avec les filles sexy. Ah pas c'est cool. on va simplement porter une sieste très longue. Je prends aucun vrai raccourci. Le bandoguier. Attends, moi Attends Max encore des tas de choses à faire ici. Oh non, mon carton, pourquoi il est en feu Oh non, c'est sûrement rien. Par d'ici. Alors merci d'avoir regardé le film SMG4 révélation. C'est un très bel expérience c'est une de plus longue film que nous avons fait et aussi le plus complexe. C'était tellement difficile, mais aussi très fun. J'espère que ça vous a plu aussi. Nous avons des articles limités comme des posters signés par Kevin. C'est le peu juste de m'éloigner et nous, nous avons n'importe quel. Les version jusqu'au jusqu oh vous, avez... et vous pouvez retrouver ces dans, dans cette playlist. Nouvelle position et une idée travail sur le prochain projet SMG4. Et donc merci d'avoir regardé et au revoir la prochaine fois.